Il y a très quand même très peu de personnes qui, qui veulent tout ça contre On peut faire et après racheter les ventes. Bah c'est mieux des. Bien ah sûr, de... mais c'est quand même de budgets. Ah hein. ok, ok. Ah oui, c'est vrai que. Mais généralement les au bout de. Ou de 30 ans, donc c'est avec, le, loca avec par, par le locataire et le propriétaire qu'on mmh. renégocie au prix de... du marché. Du marché. Ouais. Okay. Alors, on n'est pas obligé d'attendre 30 ans. On peut négocier au bout de 2 ah. ans, 3 ans, 4 ans. Mais le propriétaire a l'obligation de dire oui juste au bout de 30 ans. Par contre, il peut le dire au bout de 2 ans, OK OK, okay d'accord. Okay. Bon, Parce que justement, je pense que ce que je vais accompagner ici, l'idée ce sera d'avoir ben, la, la durée, la durée, la durée. La durée, la durée. Ouais, c'est déjà prépayé 50. Ok. okay je, je m'excuse, on a passé euh, quelques rendez-vous chez le notaire depuis, hein, dans la dernière année. Euh, top, top, top. Euh, mais bon, tu vois, premier contrat, c'est sur le 30 ans, qui va arriver à expiration telle date. Et déjà prépayé, euh, ça prend le relais ici, du 16 janvier 2050 au 16 janvier 2076 il y a de la marche, j'espère qu'on en voit la fin, quoi. On est bon en moto, hein Euh, yes, yes. Quoi Hein Je pense que vous avez une place de disponible en... Ouais, ouais, a. on y va à quatre scooters, donc il n'y a pas de problème. Du coup, cool, là, on va visiter la, la villa et euh, l'idée, voilà, c'est de vous montrer comment évolue le projet. Donc, ça fait un an à peu près qu'on est en discussion avec euh, Magnitude pour euh, la villa et là, on va visiter euh, le chantier. Donc, je vous invite à nous suivre pour regarder tout ça. Donc on va visiter là, on, a, on était sur un chantier euh, similaire au nôtre, là on va aller sur la villa, sur le chantier de la villa pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. On va, on va, on va, on va commenter ensemble, la villa c'est... Bah je pense que Nico est le meilleur okay. là, il a l'expérience. Ok, bah, Nico, donc là c'est... Comme je vous l'ai promis, euh, on est venu sur le chantier de la Villa au bout, donc je vais vous présenter l'équipe de Magnitude qui nous accompagne depuis maintenant plusieurs mois sur ce chantier. Euh, donc euh, Nico qui est le cofondateur et directeur de la société Magnitude Construction. Bonjour à vous. On les attend 5 minutes ou quoi Euh ouais, je ne sais pas Cet endroit à Londres quand même Ouais. Sinon, on va cuire. C'est bon, j'ai ma place. Le soleil de midi. Wouah euh, Sur 24. Ok. Donc, il faut regarder. Donc là, une entrée. Il y a de l'info qui se fait battre. Il y a un petit storage. Combien de chambres 6 chambres. Donc là, il y a une chambre. On va aller voir. Va voir. Donc, ça, c'est la pièce ah, ouais. à vivre. La cuisine. C'est pas un peu petit, du bon. Hein C'est pas un peu petit C'est un peu <rire> étroit, <étonnant>. pas <rire> Là, il y a un WC, là, il y a une salle de cinéma intérieure. Ah ouais, non, ça c'est. Donc, avec la structure euh, qui est déjà en place, Donc, il n'y a la de siège VIP qui a ah fait des hein. salons. Ah ouais. Donc, hein t'as dit salle de cinéma, salle de. T'es terrain de. Ah, c'est derrière, terrain ouais. de Madminton, terrain de tennis, c'est derrière. Il euh, bah, y a un télégramme. Ah, tu le prends de la deux, du deuxième étage, quoi. Ouais, bah, non, tu as un accès par en bas et un accès par en haut. En fait. ouais, cool. Ah oui, donc il y aura une échelle. Ah, derrière, elle est derrière. Ok, ok, ok. okay. Ouais. Ouais, cool. Cool. Ça, c'est top. Bon, on va aller en haut. Ouais. Donc ça il avait des billes. Ça c'est lourd. Ici, il y a un... De Ici un billard. Pas un billard, donc là terrain de un pétanque et trampoline. trampoline. il y Là un spa pour le massage. Ah, dit toi, oui, avec du on va on va rajouter le, le truc du massage pour le massage Ça c'est. Je pense que ça fait la différence même en termes de location. Voilà tout haut est carré fini. Ah, c'est ça tes monstres de, de plafond. Est-ce qu'on ne les sont pas exposés nulle part ah, Dans la salle de bain tu vois, au mur En surface habitable c'est combien de mètres En mètre... tous les 800 mètres carrés <rire> Voilà Là, là c'est la master bathroom Ça te donne déjà un... Wow. <rire> ah ouais ah, juste la salle de bain ça <rire> En plus avec le... wow, Incroyable ouais. Ah, c'est cool ça. Allez, on va mettre un miroir là. Cool. Ah, je roule le beau, de... La piscine elle paraît petite hein, quand tu regardes ça. C'est quoi, c'est 200 mètres <rire> carrés 220. 220. 220. Ouais. C'est vraiment ouais, normalement... c du lourd. Là, c'est vraiment du lourd. Il y a une salle de gym ici. Ici, il y a une salle de gym. Il y a des miroirs partout là. Et là, il y a une télé. Il y a une chambre. Ça y est, t'as vu là. Prends ton toboggan pour aller prendre ton carré. <rire> Genre, on te sert ton plateau, là, ton plateau de finition je... ah, c'est incroyable. Ça doit réveiller, tu sais, le matin. Ah, c'est clair. C'est quoi les... Trampoline. Creusé en dessous. Ouais, tu vois, en fait, ça, c'est la structure du trampoline. Là, la... okay. le filet va être à la au niveau peu. du sol. Voilà. Trop bien, trop cool. cool, cool, pas de problème, tu peux pas tomber. Tu peux pas... Ouais, ouais, ouais, ouais, non, c'est nice. Ah, ça, c'est bien, ça. Et donc derrière, là j'ai hâte, je ne veux pas savoir comment j'ai que ça... Tu pourras en profiter de temps en temps aussi, hein Ouais. <rire> C'est des gros projets, donc... J'ai vraiment hâte de ça. Finisse. Moi j'ai hâte de la pendaison de Fumanière ici. Ah moi aussi, <rire> ça va être quelque chose Mmh. Parce que là, tu vois tous les volcans quand c'est dégagé. Tu as toute la ligne de volcans, donc les gens ah, ouais. vont pouvoir prendre euh, des photos devant les rails des volcans. avec un badminton ah oui. avec un panier de basket que je vais mettre là, oh là, là. c'est avec les arbres et tout là voilà donc parce sera par là il y a des escaliers qui vont descendre ici les escaliers vont descendre comme ça c'est quoi ça du coup? badminton les tennis derrière. là j'ai le playground en enfant j'ai essayé avec le truc pour les gosses avec 40 mmh. cm d'eau avec des seaux, des trucs. Ah, de ouais. ah ouais, ça c'est Donc c'est ici. Incroyable. Ah mais le terrain il est immense. Ouais. Combien d'arbres au total 40. Oh ouais. Là au milieu des bananes je vais avoir une grande maison à 6 mètres de haut en bambou rond mmh. pour voir le mont Agung et les fields ici. <rire> Et après, le terrain de tennis. Là, je suis en train de négocier ça. Le beau style. Foutu, hein. la, la jungle pour faire un accro-branche. Ah. ah ouais, non, ça. C'est assez, assez... <rire> puissant, les, les arbres, ils sont petits, non Il bon, y a des gros, il y en a des gros dedans. Ouais. Voilà, après, voilà, de la pousse partout. Peut-être deux, trois petits mini golf. Tu sais, des trois petits pour le mini golf ici, là. Là terrain de tennis. Non ça c'est vraiment vraiment du lourd. Putain. Ah ouais <rire> J'avais pas. <rire> <T 'avais> pas <rire> dit, mais... Ah ouais Wow Ah ça c'est vraiment du lourd. Ça... Et le projet va durer combien de.. temps à peu près Là, je, je logiquement dans trois mois c'est fini. Hein. Dans trois mois le 3 mois. Long, oui. après voilà trois 4, mais ouais mon vœu c'est dans trois mois ça finit hein. waouh ah oui n'avaient pas capté que tu avais, <rire> avais mentionné ça je l'ai négo il n'y a pas longtemps hein. okay. il y a... Ah. les mecs ils sont, ils sont au bord du gouffre hein. ouais. après ce mec là il a Okay. Donc là on est à l'étage inférieur, donc pareil, deux chambres de chaque côté avec la piscine qui commence, un salon enterré au milieu, avec une vue toujours ouverte sur la jungle. D'accord. Et là c'est... Donc là il y a les chambres, là c'est une chambre oui. Là ce sera une chambre Une ici, et après une Ok. Et toutes les chambres ont plus ou moins la, ont plus ou moins la même taille C'est exactement, exactement la, la même par superficie. Pareil. Et là si je ne me trompe pas ce sera la piscine Exactement. Donc la piscine commence là, elle va se déverser ici et ça va descendre, par niveau. C'est vraiment impressionnant, en tout cas moi ça me... Ça me... C'est de la grosse structure. Ouais clairement, hein. clairement. Bon. La principale sera ici. Ok. Donc ça c'est sur... Ouais, sur 300 mètres carrés. C'est ça à peu près. Un peu moins, il y a un peu, un peu moins, peu, moins. mais si tu plus. comptes les terrasses et tout, c'est ça. Okay. Normalement, rien qu'en building, il y a 215 mètres carrés. Ok. Voilà, après tu comptes les terrasses, ça y Franchement, c'est très très très impressionnant. Donc là, en contrebas, on a la piscine à débordement, avec une vue juste sur la rivière que l'on voit s'écouler sur le bas. Voilà. On peut, okay. Voilà, c'est vraiment très calme, on est vraiment au milieu de la jungle, dans une villa de rêve. Donc ce qu'on fera c'est qu'on partagera des photos de comment enfin de, la, de la maquette et oui. aussi ben, quand, quand ce sera livré, on pourra venir sur, euh, sur place. Et tout ça c'est ce monsieur qui gère le projet. C'est quoi ton prénom Lucas. Lucas, ok donc c'est Lucas qui est en charge de, de, de la gestion de projet à ce niveau. Donc voilà pour toutes les personnes qui veulent justement euh, ben, je vous ferai également une vidéo plus détaillée par rapport à ça. On fera également un entretien vidéo. Mais pour toutes les personnes qui veulent justement investir à Bali, je vous invite à regarder dans le lien juste en dessous. Vous aurez euh, le lien de, de, de, de magnitude, le contact de, de Yann. Et toute l'équipe pour euh, Nicolas aussi pour, pour vous accompagner par rapport à ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On va vous faire quelques captures euh, de drone pour que vous voyez un peu le chantier en hauteur. Et euh, voilà, on se retrouve. Pour une prochaine vidéo, on vous partagera les avancées. Et aussi, euh, ben, lors de la livraison, on va retourner une vidéo avec toute l'équipe de C'est Florent de Global Investisseur. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao